Et salut tout le monde, c'est Luthor J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer ma tactique et ma formation, et du coup, bah, mon équipe avec laquelle je suis euh, en euh, divin, puisque oui, j'ai réussi à monter en divin. Alors, plutôt facilement, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas trop galéré à monter en divin avec euh, très peu de défaites. Par contre, arrivé en divin... Ah, c'est plus la même. Ah, c'est plus le même jeu, les gars. C'est plus le même jeu. Le niveau, il est très, très élevé. Mais voilà, bah, c'est cool. Alors, petite chose à savoir, les copains, c'est que quand tu es en div 1, tu ne peux plus redescendre avant la fin de la saison. Euh, je trouve ça plutôt cool. Et le but, bah, c'est de grappiller des points pour essayer de monter au classement. Alors, il y a eu un bug. Du coup, le classement a été remis à zéro. Mais on garde quand même notre ratio. Vous allez voir que mon ratio, il n'est pas incroyable. Mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Le like, l'abonnement, bien sûr. Si ça te plaît, vous êtes plus de la moitié à ne pas être abonné à ma chaîne quand vous regardez mes vidéos. Donc les gars, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On est parti pour la vidéo. Donc voilà mon ratio qui est vraiment pas ouf. 5 victoires, 5 défaites, 3 nuls. Sachant que j'ai affronté... Euh pratiquement que des divins. J'ai dû affronter un ou deux adversaires qui n'étaient pas en divin. Et j'ai commencé par trois défaites d'affilée parce que euh, j'avais euh, changé ma tactique, ce que j'aurais jamais dû faire. Et là, je suis revenu après à ma tactique d'origine et ça va beaucoup mieux. Je vous la présente tout de suite. Voilà, donc je joue dans un espèce de 3-5-2, un espèce de 3-2-3-2, euh, appelez ça comme vous voulez. Avec certains joueurs à certains postes et certaines tactiques. Et du coup, je vais vous expliquer euh, tout maintenant. On va peut-être passer à la tactique. Alors la tactique, je suis en contre-rapide. Et euh, j'ai essayé plusieurs autres tactiques. Je n'y arrive pas, voilà. Je n'y arrive pas, les gars. Moi, j'aime bien le contre-rapide. Le fait qu'on presse haut à la perte de balle, je trouve ça euh, utile. Je trouve ça fort. Par contre, le point faible, c'est que forcément... Il y a de la place dans notre dos et on peut être pris sur des contre-attaques. Donc il faut bien défendre dans la profondeur, sinon c'est très fort. Et vous allez voir que du coup, j'ai choisi mes défenseurs par rapport à ça. Au niveau des instructions individuelles, j'ai mis « défensif » sur Viera. Il faut absolument que j'ai un des deux milieux défensifs qui reste aider mes trois défenseurs. Et j'ai mis « cible de contre » sur Etoho. Alors, pareil, je vais vous expliquer pourquoi, juste après, quand je vais vous faire le tour des joueurs, parce que les joueurs, bah, ils ne sont pas choisis au hasard, tu vois. Donc, euh, je vais t'expliquer pourquoi j'ai mis cible de contre. Et tu vois que pour l'instant, il n'y a que ça en instruction individuelle pour combler les lacunes de contre rapide. Et en tactique secondaire, bah, en fait, j'ai simplement baissé euh, mes DG et mes DD. Donc, même si là, Asaka, bah, ce n'est pas, euh, pas trop son poste, malheureusement, il lui manque DD. Mais euh, peut-être que lui, bah, voilà, le, remplacer, le remplacer par un autre joueur que j'ai sur mon banc. Je te présente ça euh, du coup juste après. Maintenant, on va voir mes joueurs. Alors, au niveau des gardiens, la chose primordiale, c'est d'avoir un gardien offensif pour moi. Vu que je joue en bloc haut, bah, en fait, il faut que mon gardien il puisse sortir rapidement. Alors, Alban Lafont, ce n'est pas le meilleur gardien du jeu. En tout cas. Pas le meilleur gardien parce que moi, je ne l'ai pas monté assez. Après, si vous le montez beaucoup, ça devient un gardien très fort. J'ai sur le banc notamment un Oliver Kahn, mais il est gardien défensif et je le trouve vraiment très mauvais. Je sais qu'il y en a qui le trouvent très fort, mais moi, je le trouve vraiment très mauvais. Au niveau de mes trois défenseurs centraux, bon, on a peut-être le meilleur défenseur du jeu, euh, Campbell, qui est énorme, euh, qui est incroyable, qui est très fort. Euh, ensuite, au milieu... Bah, J'aime bien mettre un mec qui est grand et qui est quand même relativement rapide. Euh, Saliba, Saliba je, le trouve, euh, je le trouve vraiment vraiment très fort. Il fait 1m93, il a 73 de vitesse, 70 d'accélération pour un défenseur, c'est pas mal. Il est vraiment euh, énorme. Et euh, Marquinhos, Marquinhos, qui est un petit peu euh, décevant, je trouve. Je le trouve pas incroyable. Euh, je trouve qu'il manque de quelque chose, peut-être qu'il manque de... De contact physique, je sais pas. Euh, il, est, il est bien moins fort que les deux. Tu vois, Saliba et Campbell, c'est bien, bien, bien plus fort. En milieu défensif, bon, bah là, on a un Patrick Vieira qui est 3 poumons. Alors, il serait mieux en destructeur, mais il fait vraiment le boulot. Alors, c'est pour ça que je lui mets défensif, sinon, il monte. Euh, il est incroyable. Hein. C'est peut-être le meilleur joueur du jeu actuellement. Il est énorme. Et à côté, alors, j'ai mis De Jong. De Jong que j'aime énormément. Mais c'est peut-être une option un petit peu trop offensive. Je pense que je vais rapidement. Euh, devoir le changer et passer avec un autre MDF, pourquoi pas Casemiro que j'ai en plus. Donc pour avoir vraiment deux milieux défensifs qui restent derrière. Mais bon, De Jong c'est très fort parce que ça participe au jeu et pff, je le trouve vraiment incroyable. Mais c'est vrai que bah, je prends des risques. Et pour être opti, il faudrait peut-être mieux deux milieux défensifs. Après, tu peux le changer. Tu peux changer, hein. tu peux le passer en MDF. Mais euh, bah, il va monter, il va monter un petit peu quand même. Hein. Il va monter un petit peu quand même. Mais bon. Au pire, lui mettre défensif. Bref, ça, c'est les axes d'amélioration. Côté gauche, MLG très très très offensif. Roberto Carlos, qui est incroyable. Autant dans les autres PES, je le trouvais mauvais. Là, je le trouve vraiment très, très fort. Il va très vite. Il est rapide. Il, il, il, même en défense, il est fort. Pff, il, est, il, est, il, est, il est incroyable. Il m'a mis, mis énormément de buts. Alors c'est dommage, on peut, ne on peut pas voir le nombre de buts qu'il m'a mis, mais il m'a mis énormément de buts. C'est un délire. A droite, Saka, le meilleur MLD de moins de 21 ans du jeu. Il est pas mal. Il est fort, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Alors peut-être parce que je ne l'ai pas encore assez amélioré. Euh, en contrôle de balle, tu vois, tenue de balle, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et ça, il faut vraiment l'améliorer. Et en passe, bah, c'est pareil. Et moi, mes, mes milieux euh, de côté, ils participent énormément au jeu. En milieu offensif, Bruno Fernandez, que je trouvais pas bon. Je le trouve un petit peu meilleur dans cette position euh, derrière deux attaquants. Euh, il est clairement pas décisif avec moi. Mais il est pas mal. Après, très souvent, quand je le change, je le change. Et je mets euh, Joe Félix, Voilà. Joe Felix qui, euh, qui est très bon en SA. Donc voilà. Et devant, devant, on a un duo. Alors, on a un duo qui est incroyable sur le papier, c'est vrai. Mais euh, qui peut être, je pense, meilleur euh, rapidement. Alors, je vais m'expliquer tout de suite. En fait, Eto, il est bon. Mais il y a bien, bien, bien meilleur que lui euh, dans le jeu. Par exemple, ça, bah ce serait beaucoup beaucoup plus fort avec ces deux-là, tu vois. Malheureusement, Bappé étant E, alors Eto, c'est fort quand même, hein, je ne vais pas faire le gars. Mais euh, ce n'est pas aussi fort que ce que je pensais. Euh, et tu vois, par exemple, Mbappé hein, régulier est bien meilleur. Karim Benzema, il est incroyable. Il est extraordinaire. Il, est, il a tout. C'est-à-dire qu'il descend, il participe au jeu, il est bon en passe, il est bon en finition, il va vite. Il... Pff, il, est, il est ouf. Il est vraiment ouf. Alors, je vous rappelle, les gars, pour ceux qui vont dire « Ah bah oui, mais t'as le boost et tout. » Si vous avez le régular et que vous montez le régular au maximum, il sera meilleur que le boost. Voilà, c est, c est... ils montent plus haut, ils sont meilleurs. Les boosts ne sont, euh, euh, sont pas meilleurs que les régulars, c'est juste qu'ils sont déjà montés, donc c'est plus facile. Mais c'est tout. Donc, Eto, cible de con, je te disais tout à l'heure pourquoi. Tout simplement parce qu'il euh, a, euh, a des passes dégueulasses. Il a des une tenue de balle dégueulasse. Donc, lui, je ne veux pas qu'il touche le ballon. Je ne veux pas qu'il décroche. tu vois À la différence de Karim Benzema qui, lui, tenue de balle 83, contrôle 86, euh, passe 77. Euh, donc, lui, il peut participer au jeu. Donc, cible de compte sur Eto. C'est parfait. Comme ça il reste devant. Et lui, bah, tu le lances en profondeur. Par contre, quand c'est dans la surface, bah, c'est but. Hein. Donc, comment on joue avec une équipe à euh, 3 défenseurs euh, et, à, et à 5 milieux comme ça Le but, ça va être euh, très vite. Donc, avec ces 5 joueurs-là, quand on récupère le ballon euh, bas, c'est d'aller chercher très vite les côtés ou très vite la pointe. Voilà. Il va falloir essayer de sauter le milieu. Donc, soit en passant par Carlos, qui peut faire une accélération sur le côté et après passer à Bruno Fernandez ou à Etoho. Pareil pour Saka. Ou alors, directement... On fait une grosse passe appuyée à Benzé qui est un petit peu décroché Et après, qui peut s'appuyer soit sur un côté, soit sur Fernandez pour aller essayer de chercher ces deux joueurs dans la surface ou dans la profondeur. Voilà. Donc, euh, on essaye de, de, de jouer calmement, de ne pas se précipiter. Et derrière, euh, c'est très fort. Alors, les axes d'amélioration de mon équipe, ça va être Marquinhos. faudrait le remplacer par Van Dyke qui, je pense, est un des meilleurs euh, décès du jeu. La fond il faut le remplacer parce que c'est pas ouf. Euh, et après, Montesaka et Bruno Fernandez Neymar, les gars. Voilà. Et puis devant, Mbappé bah, et ou Après, il va, il va rester. Hein. Mais Bappé, je pense que ce serait meilleur. Voilà, les gars, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des avis et à me dire ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne comme vidéo. C'était Luthor. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais des bisous. Ciao les gars. Girl love my bop and I like me too No roof on my top and my babe see through Hightin' on the pen don't stop, shit ain't gon' feed you I been all on my grind, so why I need you?